Dans cette vidéo pédagogique, j'aimerais revenir avec vous sur la question du suivi des interactions entre apprenants dans des formations en ligne, et aller vers des analyses un peu plus sophistiquées de, que ce que l'on fait d'habitude. Euh, du coup, pour aller plus loin, déjà, on peut aller sur des questions de suivi individuel euh, en mobilisant des techniques de l'analyse des réseaux sociaux. Mais on euh, ne va, va pas rester très longtemps là-dessus sur cette vidéo, c'est juste pour évoquer le fait que ça existe. Et on va s'attarder davantage sur la question de dynamique à l'échelle d'un groupe avec une focale qui est de savoir qui parle avec qui. En conclusion, nous reviendrons sur les questions d'analyse automatique du sentiment qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe autour de ressources pédagogiques en particulier. Alors, si on prend des analyses de, de réseaux sociaux, plus on peut avoir des représentations graphiques où plus une personne va interagir avec une autre, plus elle va être connectée dans le réseau social. Donc ça, c'est un classique où on peut euh, zoomer, par exemple, sur une personne en particulier. Donc on a euh, Max qui parle avec un autre Max et deux autres personnes, euh, Tom et Julien. Et donc ça, on peut aller en, à, grâce aux traces d'interaction laissées euh, dans des forums ou des réseaux sociaux sur ce type de représentation. Maintenant, si on veut aller plus loin, euh, ce qui me semble être intéressant, c'est de comprendre, en fait les liens et les échanges qu'il peut y avoir entre des euh, personnes correspondant à différents rôles. Et là, on a représenté différents rôles, euh, formateurs, tuteurs, euh, participants, euh, et en fait, qui va échanger avec qui. Et donc, plus la bulle est grosse, plus ça veut dire qu'il euh, y a eu des échanges entre ces catégories d'utilisateurs d'une plateforme. Donc là, c'est basé d'ailleurs sur des données réelles. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, les participants... Ont, ont échangé assez peu avec d'autres participants, quasiment pas, en tout cas avec ces, ces traces de données Moodle, mais ils ont beaucoup échangé avec des formateurs et éventuellement avec leurs tuteurs. Et donc, ce type de représentation permet de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre euh, dans une formation en ligne. Euh, et du coup, euh, là, par exemple, c'est une autre vidéo, un petit peu dans le, du même acabit, où en l'occurrence, cette fois-ci, les échanges appre entre apprenants vont avoir davantage de poids les échanges entre apprenants et instructeurs. Donc échange apprenant-apprenant, échange apprenant-instructeur, on a quantifié ça grâce à une métrique qui est le nombre de messages. Et donc ça, on peut aller sur des analyses diachroniques, hein, c'est-à-dire au fil du temps, de ce type d'interaction. Et là, vous voyez en rose les, euh, les, ap les échanges euh, apprenant-apprenant qui évoluent au fil du temps et qui vont être en fait beaucoup plus importants que des échanges au sein euh, d'une équipe pédagogique ou entre enseignants et apprenants. Donc ça, ça permet de bien mieux comprendre les dynamiques qui peuvent être à l'œuvre autour des ressources d'un cours. C'est-à-dire que si, imaginons que ces messages soient liés à des échanges sur, euh, sous des ressources pédagogiques pour mieux comprendre, pour discuter autour de ces ressources, vous pourrez, grâce à ce type d'analyse un petit peu plus fine, où on contraste les types d'apprenants dans les interactions, comprendre si réellement il se passe des réflexions, des discussions autour d'une ressource, ou si ça reste, purement statique et assez peu utilisé. Si on veut aller encore plus loin, on peut mobiliser les techniques dites de l'analyse du sentiment. C'est-à-dire qu'on va analyser les mots qui sont mobilisés dans les messages. Et donc, pour ça, on a ce qu'on appelle des scores de polarité. Et donc, euh, si quelqu'un va dire dans un message la ressource est incompréhensible, illisible, euh, c'est quand même assez compliqué, ça va être plutôt une, une polarité négative euh, associée à ce terme. A l'inverse, si sous une ressource pédagogique, des apprenants vont dire Ah, c'est clair, c'est bon, c'est simple, intéressant, euh, complet. Là, c'est des chiffres inventés, hein, mais on va voir davantage un score positif. C'est-à-dire que ça nous permettra euh, ensuite, en combinant euh, les, les scores de, de phrases complètes, de déterminer euh, quels sont, euh, par exemple, euh, de classifier les différents messages, négatifs, neutres et positifs, et de voir quels sont les cours ou quelles sont les ressources qui vont davantage attirer des messages négatifs ou davantage attirer des messages positifs. Et donc ça c'est aussi une approche pour euh, déterminer si réellement euh, votre cours ou vos ressources en particulier ont été appréciés ou non. À condition évidemment qu'il y ait assez d'échanges sur les forums pour permettre ce type d'analyse. Et donc euh, on peut aussi même euh, aller plus loin et, euh, et faire euh, des, des messages de type euh, analyser ce type en fait de dynamique également même au sein des échanges entre enseignants, entre professeurs et enseignants, etc. Entre professeurs et apprenants, etc. Euh, quand on est dans une logique de mutualisation euh, de cours, par exemple, on, imaginons qu'on se situe dans, au sein du consortium ALP13, qui est un, un, un consortium d'établissements, de, de différentes universités notamment, et que vous s'intéressez aux échanges entre les apprenants du même établissement, ou à l'inverse, aux échanges entre euh, apprenant de différents établissements, on pourra mobiliser des techniques d'analyse des réseaux sociaux, les, ce qu'on appelle des cordes diagrammes, et par exemple voir euh, est-ce qu'il va y avoir euh, euh, des échanges entre les étudiants de l'Université de La Rochelle et les étudiants euh, de l'université de Tours, des choses comme ça, etc., autour des ressources de données. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on est dans une logique de mutualisation, on peut regarder les dynamiques qui vont se mettre en place euh, autour des, de, des, des interconnexions entre apprenants qui vont se permettre, être permises par la, la, la création et la mutualisation de ressources. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi largement sous-exploré euh, dans les pratiques courantes, quand on fait de la lutte et de manière générale, même dans la littérature sur le e-learning. Donc en termes de conclusion, euh, il faut quand même garder à l'esprit que seule une minorité des apprenants interagissent. Du coup, euh, si vous voulez avoir un panorama complet, il faudra aussi prendre en compte et faire des analyses sur euh, l'activité de consultation des messages et de consultation des échanges. Mais ça, c'est un autre volet de l'analyse.